Proposé de, de faire ce séminaire, c'est euh, j'ai eu interagir un petit peu avec euh, David par euh, l'intermédiaire d'un projet d'ANR auquel on, on participe tous les deux, et, euh, et donc euh, il m'a proposé de vous présenter un petit peu ce qu'on fait euh, sur les interactions euh, humain-animal euh, en montagne. Alors en fait, mon séminaire va être un tout petit peu différent. Je vais pas vous présenter l'ensemble du programme euh, humain-animal qu'on fait. Euh, euh, avec, euh, qui est pilotée en fait par euh, ma collègue sociologue qui s'appelle Clémence Perrin-Malter. Euh, dans ce projet-là, moi je suis plutôt en charge de ce qui se passe sur euh, les animaux puisque je suis euh, euh, écologue. Et euh, donc je vais vous présenter un séminaire qui va parler de deux choses, donc euh, les interactions humains-animales du point de vue de l'animal et euh, l'influence de la température. Qui sautera si euh, je déborde au niveau de temps ce qui est bien possible donc euh, je vous parlerai peut-être que de, des relations humains animal mais du point de vue de l'animal et euh, ça sera l'occasion de montrer euh, ce, les, les, la partie euh, activité humaine comme euh, en fait un, un facteur influençant euh, la vie de l'animal donc euh, c'est un séminaire que euh, j'ai donné il n'y a pas très longtemps donc euh, vous n'en serez peut-être pas étonné je ne l'ai pas fait exprès pour vous mais je, il, il s'appelle donc euh, les ongulés de montagne dans un monde chaud et bondé. Donc d'abord, puisque je pense que vous n'êtes pas forcément familier par des grands herbivores, au, au niveau mondial, il y a environ 260 espèces d'angulés. Et euh, la plupart des ongulés de l'hémisphère nord sont en augmentation depuis ces 40-50 dernières années, alors que dans l'hémisphère sud, c'est là où il y a beaucoup d'extinction de, des, des ongulés. Et si vous regardez le, le petit... Euh, regardez si je pouvais... Avoir, je ne sais pas trop comment on peut montrer. Vous voyez peut-être ma souris. Euh, le, le graphique en bas à droite qui montre les statistiques de chasse depuis les années 70 en France, on voit bien qu'effectivement toutes les espèces d'ongulés en France euh, ont augmenté euh, en nombre si on, on, on se réfère au moins aux, aux statistiques de chasse. Donc quels sont ces ongulés en France Donc, Il y a le chamois, le boutin, le mouflon, le chevreuil, le cerf et le sanglier plus quelques autres espèces qui sont là de façon euh, plus anecdotique. Et euh, elles ont augmenté non seulement en nombre, mais aussi en distribution spatiale. Donc euh, là, ça, ce, ce graphique s'arrête en 2010, mais si on prend euh, le 100% de leur distribution en 2010, on voit que, que toutes ont augmenté depuis les années 80 jusqu'à leur répartition actuelle. Ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, il y a une grande partie de la France qui, est re, qui, est, euh, qui abrite euh, plus qu'un ongulé, avec euh, les massifs montagneux où il y a jusqu'à six espèces d'ongulés différentes, donc une diversité qui n'est pas négligeable. Et euh, ce qui est notable également, c'est que c'est dans ces massifs euh, montagneux aussi qu'en été, il y a eu un grand chevauchement avec euh, euh, les animaux domestiques, qu'ils soient bovins, ovins, euh, euh, principalement et donc se pose la question de, de, de l'impact des grands herbivores, de leur rôle sur les socio-écosystèmes et sur leur devenir. Alors, si on regarde par exemple dans les Alpes du Nord, ça c'est les statistiques de chasse, plus particulièrement des, des quatre espèces chassées dans les Alpes du Nord, donc on retrouve le, le, le patron que je vous ai montré euh, auparavant, avec euh, toutefois, bon, c'est des statistiques de chasse, hein, mais un tassement chez certaines espèces comme euh, le chamois ou le chevreuil, et euh, des données sur le bouquetin qui, elles, sont obtenues uniquement par comptage. Euh, le bouquetin étant une espèce euh, qui n'est pas chassable en France et qui est issue euh, de populations réintroduites euh, partout. Elle est présente en France euh, sur larc et aussi euh, dans les Pyrénées, comme vous le savez, euh, probablement en habitant à Toulouse. Dans le même temps, euh, il y a un fort retour euh, de, de, depuis les années 1992 avec... Euh, alors les chiffres ont des gros intervalles de confiance, mais disons autour de, de 400 à 500 loups en France. Et euh, euh, cette, cette dynamique qui est finalement, euh, qui aboutit actuellement à une grande diversité d'ongulés et puis à une euh, distribution large et des densités relativement importantes, elle est finalement, euh, c est les, tous les schémas que vous, je vous ai montrés, le prouvent relativement récente. Et euh, elle se fait alors que, comme on le sait, il y a de plus en plus d'humains qui habitent en France et puis un petit peu partout sur Terre, et euh, un climat qui, qui se modifie également. Donc se pose la question de, du rôle de cette faune sauvage euh, avec les humains, avec les habitats et euh, avec le climat. Alors là, c'est euh, juste pour illustrer, vous l'avez certainement... Euh, à plus large échelle ou dans tous les sites sur lesquels vous travaillez, là c'est sur le un des sites que je vois de, de mon bureau ici, le, le massif qu'on appelle le massif des Bauges, donc un massif préalpin, les, les statistiques sur la température hivernale, le nombre de degrés jours au printemps et la température estivale depuis les années 80 et ça illustre que sur cette période là il y a effectivement eu de forts changements dans les températures avec notamment de la variabilité, mais aussi euh, des tendances qu'on connaît tous. Et si on en croit euh, des études euh, plus, euh, climat... enfin, portées par euh, des collègues plus euh, en climatologie, là une carte par exemple de la probabilité des événements extrêmes euh, euh, dans les années 2000 2100, bon ça date déjà, c'est issu d'un rapport euh, fait dans les années 2000, en 2013, on voit que les massifs de montagne vont être sujets à un réchauffement plus important et aussi à des températures extrêmes, à des extrêmes de température plus importants. Et c'est ce qu'on a vécu euh, cette année no euh, notamment. Alors il n'y a pas que le climat qui change, il y a aussi les, les humains, la population. Euh, en Haute-Savoie, en 45 ans, euh, le nombre d'habitants a doublé, euh, ça s'arrête en... De, 2013, c'est pas à jour avec le dernier recensement et en Savoie la population a augmenté un petit peu, de façon un peu moins spectaculaire mais a au moins augmenté énormément, de plus de 50% et forcément qui dit plus de personnes dit plus de trafic plus de routes, plus d'urbanisation mais aussi plus d'activités récréatives, donc de personnes qui sortent des vallées, qui sortent des villes d'autant plus quand il fait chaud pour aller se ressourcer ou se dépenser en montagne avec des activités qui se diversifient, et euh, notamment euh, les activités de trail, par exemple, euh, qui euh, augmentent, là c'est l'augmentation du nombre de, de, de trails organisés euh, officiellement, mais sous ces euh, trails euh, organisés de façon officielle, il y a euh, des personnes qui s'entraînent à des heures qui euh, ont changé, en dehors des heures de travail, c'est-à-dire très souvent très tôt le matin, ou tard le soir, etc., donc une présence dont les, les modalités spatiales et temporelles changent également. Dans le même temps, donc d'autres usagers de, de la montagne qui, qui dont, dont le nombre euh, change, mais cette fois dans une dynamique plutôt euh, négative. Donc le nombre de chasseurs en France a énormément diminué. Euh, on n'a pas forcément, j'ai pas forcément la courbe pour les chasseurs spécialisés sur ce qu'on appelle le grand gibier, dont font partie les grands herbivores, mais il euh, y a une, la décroissance semble être là aussi, mais dans des proportions un petit peu moins. Et donc, euh, si on se place du point de vue euh, des animaux, euh, les grands changements qui, qui continuent à l'heure actuelle sont euh, le fait que si on se focalise, par exemple, sur un, le point de vue d'une espèce donnée, bon, je vous mets le chamois parce que je vais parler du chamois par la suite, il euh, y a d'autres espèces qui étaient dites de plaine, qui montent en altitude. Le chamois lui-même utilise de plus en plus les forêts. Il y a des activités humaines qui se diversifient et euh, des interactions avec euh, les animaux domestiques. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une dynamique propre euh, des paysages qui se fait en réponse euh, soit à la déprise agricole, soit euh, au changement climatique euh, humain. Alors si on se place justement du point de vue de l'animal, je vais toujours prendre l'exemple d'un petit chamois, pour expliquer, euh, et c'est ce qui nous intéresse, euh, où il est, il faut bien comprendre que lui, il décrypte ce paysage complexe par l'angle de plusieurs critères, de plusieurs points de vue. Donc il y a tout d'abord ce que dans notre jargon on appelle le « foodscape ». Donc c'est le paysage de la ressource alimentaire mangeable par l'animal et comme vous pouvez vous en douter, pour une espèce de cette taille-là, il n'y a pas forcément, c'est une petite espèce relativement sélective, la proportion de... De, de ressources euh, disponibles qui est euh, mangeable euh, par euh, l'animal, il est relativement restreint. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le paysage énergétique, ce qui correspond à l'énergie qu'il faut dépenser pour aller du point A au point B. Ensuite, un paysage de risque, qui est le risque euh, de mortalité euh, qui est souvent spatialisé. Et il y a ce qu'on appelle dans le langage euh, de l'écologie comportementale, le paysage de la peur, qui est que, euh, L'animal, euh, il peut avoir peur à certains endroits que le risque euh, y soit fort ou élevé, quand il ne se sent pas en sécurité de façon pas indépendante du risque, mais pas forcément superposable au risque, et il y a euh, également le paysage euh, euh, thermique puisque la température à l'ombre, telle qu'elle est mesurée dans les stations standardisées de Météo France, ne reflète pas forcément la température ressentie à tout point du paysage en fonction de la disponibilité de l'ombre, par exemple. Alors, dans, dans les choix qu'un animal a à faire, euh, il n'y en a qu'un qui lui apporte de dans, dans, dans toutes ces couches paysagères, il n'y en a qu'une qui lui apporte de l'énergie, c'est euh, le paysage. Euh, ressources alimentaires dans lesquelles il va pouvoir euh, se nourrir tous les autres en fait à se déplacer, euh, échapper aux risques euh, et euh, le paysage thermique euh, ne, ne contribue pas euh, à, son, à sa balance énergétique de façon positive mais donc le bilan énergétique va influencer euh, la survie et la reproduction et c'est bien ce qui nous intéresse à la fois de comprendre comment l'animal va se situer dans le paysage et comment les choix qu'il va pouvoir faire vont influencer son bilan énergétique, sa survie et sa reproduction. Donc si, euh, pour, pour euh, comprendre un petit peu ce qui se passe vis-à-vis euh, -vis, euh, de la réponse des, aux activités humaines par exemple, ou aux prédateurs, il faut d'abord comprendre ce que ferait un animal s'il n'y avait pas de risque. Donc euh, il y a plusieurs activités, hein, l'activité la, la, de prise alimentaire qui pour un, un herbivore euh, tel que ce que je vous ai présenté à part le sanglier, consiste en deux phases, toutes les deux aussi importantes, même si souvent on en oublie une, c'est la phase de prise alimentaire et la phase tout aussi importante de rumination qui elle est incompatible avec la prise alimentaire mais qui en fait intégralement partie, les deux n'étant pas, euh, pas indépendantes puisque la phase de rumination peut dépendre de la qualité de la nourriture ingérée en amont. Ensuite, il y a les mouvements, les interactions sociales. C'est vrai que j'ai un peu oublié dans, dans les différents paysages celui qu'on appelle parfois le paysage des interactions sociales. Hein. Les animaux peuvent aller à un endroit parce qu'il y a d'autres animaux qui y sont. Et, euh, et donc, les activités de reproduction avec, comme je le disais auparavant, une seule, énergie qui apporte, une seule activité qui apporte de l'énergie et les autres qui en consomment. Et donc, quand un animal fait face à un risque, et qu'il est en train d'acquérir de la nourriture, par exemple, il y a plusieurs réponses qui, qui peuvent, qui peuvent s'en suivre. Donc, la première, c'est les réponses immédiates au risque perçu, qui peuvent être tout d'abord que l'animal regarde, évalue le risque en augmentant sa vigilance, donc ce qui conduit la plupart du temps à une, un arrêt de la prise alimentaire. Ou alors si le risque est perçu directement comme euh, très fort, euh, la fuite et forcément après la vigilance peut, euh, peut euh, euh, se dérouler également euh, une fuite. Plus euh, des, des, il peut y avoir un stress purement physiologique qui se surajoute ou, euh, à, à, à ces activités de vigilance et de fuite. Mais euh, si le risque est, est à un certain niveau, on y reviendra un petit peu, euh, il peut s'avérer que les animaux ne font pas que répondre au risque quand il est perçu, mais l'anticipent, par exemple, en maintenant un fort taux de vigilance, euh, donc en diminuant le temps passé à, à s'alimenter, ce qu'on appelle la vigilance de base, ou euh, en évitant complètement les zones risquées donc, et en utilisant des zones qui, qui sont euh, éloignées du risque, avec euh, peut-être des coûts au niveau de de la qualité de la nourriture qui s'y trouve. Alors je vais passer quand même ici à introduire la réponse au stress thermique. Donc le stress thermique chez les homéothermes se produit quand la production de chaleur est supérieure à la, à la dissipation. Et donc dans ces cas-là, il, il peut y avoir des réponses physiologiques par la thermorégulation, mais sinon il peut y avoir des réponses comportementales en diminuant les activités qui produisent de la chaleur, comme se déplacer, en allant à Londres, ou en devenant plus nocturne. Donc ça a été, euh, avec le changement climatique, de plus en plus étudié, surtout sur les animaux qui vivent en milieu alpin, puisqu'ils sont directement exposés à, à la radiation solaire. Alors, là je vais passer aux études qu'on fait, euh, et ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer une première partie sur ce qu'on a pu faire sur la réponse au risque et à la perturbation, et en fonction du temps qu'on a, euh, peut-être euh, je vous présenterai aussi ce qu'on a fait sur la réponse au stress thermique. Alors les, les études que je vais vous euh, présenter s'insèrent effectivement dans deux ANR, qui effectivement parce que vous avez eu euh, de la pub sur l'ANR Humani, mais euh, l'ANR qui a tout d'abord, euh, qui a commencé euh, depuis euh, enfin, deux ans avant s'appelle Movit et euh, euh, consistait à étudier euh, l'écologie euh, du mouvement des, de l'ensemble des ongulés en France qui sont marqués par euh, des euh, colliers GPS en fonction de l'hétérogénéité du paysage, euh, de la connectivité euh, euh, et, et des activités humaines. Et il y a en fait un work package de l'ANR qui est complètement euh, chevauchant avec euh, les, les intérêts d'humanité. Euh, et le schéma que je vous ai mis ici, c'est un peu le schéma fondateur euh, d'Humanis, euh, dans lequel euh, donc, on essaye de comprendre euh, comment dans l'espace se situent euh, les activités humaines, les animaux, euh, avec un pendant euh, de sciences humaines et sociales qui essaye de comprendre qui, pourquoi, comment, combien de personnes vont dans la montagne. Euh, pour, pour y faire quoi Comment elle, elle, euh, quelle est la place de, de l'animal dans leur motivation d'aller en montagne Quel est le comportement adopté euh, lorsque les, les les personnes voient des animaux et quelle est leur relation à aux réglementations qui peut y avoir en montagne Et donc juste une petite diapo sur Movit. Movit c'est un c'est un consortium de quatre laboratoires donc euh, le laboratoire d'écologie alpine, un laboratoire de et biologie évolutive, donc un de vos voisins, j'imagine, le laboratoire comportement et écologie de la faune sauvage de l'Inrae et l'Office français de la biodiversité, et puis un collaborateur au Pays de Galles. Donc le, le projet Movit, qui s'intéresse à toutes ces populations en France, où il y a des animaux marqués de colis GPS, mais moi je vais vous présenter celle qui se passe dans le massif des Bauges, qui est ici entouré d'Albertville, Annecy et Chamonix. Donc le chamois, c'est une espèce qui a une distribution essentiellement dans les montagnes à l'heure actuelle, jusqu'en Turquie et en Géorgie. C'est une petite espèce, c'est une espèce d'ongulé assez primitive, dont les, les mâles et les femelles, enfin avec un, un, un, un petit dimorphisme entre mâles et femelles, hein, ils, ils ont une différence de messe corporelle mais ils se ressemblent beaucoup qui vit dans des groupes assez labiles, qu'on appelle un peu des, des clans, qui forment des crèches en, en été, avec des femelles qui restent en général là où elles sont nées. Voici le massif des Bourges, là, qui est, euh, qui est juste à la porte, de, dont Chambéry est une des portes d'entrée. C'est un massif dans, qui, est, qui est très découpé, qui culmine à 2200 mètres, donc pas très élevé, euh, mais très raide, avec des, des grandes falaises qui délimitent comme ça des, des, des sous-sites euh, sur lesquels on fait du marquage d'ongulé. Et là, vous pouvez voir un, un animal capturé avec le collier qui s'apprête à porter. Donc, euh, c'est l'Office français de la biodiversité avec qui je collabore depuis, longtemps, depuis, 1900, enfin, pas depuis 1995, parce que je ne travaillais pas encore à cette époque-là, mais qui depuis 1985 capture, marque... Euh, les animaux, donc c'est encore eux qui sont responsables des captures, euh, qui servent depuis très longtemps à, à faire des études de survie, de reproduction, de validation des méthodes de comptage, et depuis les années 2003, on, on marque aussi avec des, des colliers GPS, donc à, à suivre également des questions de sélection d'habitat, de comportement, de régime alimentaire. Donc comme je le disais, le... le de, euh, depuis 2003 en marque avec des colliers GPS, alors pas énormément d'animaux par an, hein, vu le coût de, de, de, des colliers, mais euh, ça nous permet d'avoir des localisations euh, très précises. Dans les bouges, on, on travaille avec des animaux, enfin les, les animaux, on s'aperçoit, sont des animaux relativement sédentaires, euh, avec, avec, sans, sans, euh, pratiquement sans euh, migration euh, saisonnière à euh, Donc voilà par exemple euh, un exemple d'une trajectoire journalière euh, d'un chamois, euh, sur un des sites en capture. Donc, je, je vais passer à la définition des différentes couches paysagères. Alors, d'abord, on a passé beaucoup de temps. Euh, il y a eu deux thèses là-dessus, enfin une thèse, deux thèses successivement, euh, qui se sont intéressées à la modélisation de, euh, du foodscape. Donc, comme je vous le disais, le, ce qu'on appelle le foodscape, c'est pas simplement ce qui est disponible, la biomasse, la phénologie, etc. C'est ce qui est ce qui, parmi ce qui est disponible, est mangeable par l'animal. Donc la première thèse intéressée tout d'abord au régime alimentaire de ces espèces qu'on a fait par le barcoding de, de, des fesses récoltées dans, dans le massif à, à plusieurs saisons. Et euh, dans le même temps, on a fait des relevés de végétation euh, d'avril à octobre pour euh, étudier la biomasse et la phénologie des plantes disponibles. En croisant les deux, ça nous a permis de euh, euh, déterminer un paysage alimentaire qui, en termes de biomasse et euh, de phénologie. On a étudié dans le même temps, et ça grâce à la collaboration avec ma collègue sociologue, donc Lémane malter et, et bien avant, qu'on a commencé à peu près cinq ans avant que ait euh, le projet Imani, euh, l'étude de la mobilité euh, des, des activités récréatives qui crée une sorte de le paysage de la perturbation. Et puis bon, ça, je l'ai mis pour euh, le, le, le paysage thermique. On a forcément avec les MNT et les cartes d'habitat une caractérisation des zones plus à l'ombre. Donc je ne vais, vais pas vous définir euh, par, parler plus en avant ici euh, de la partie euh, d'amobilisation du foodscape, mais il y a des arrêts, je pourrais vous renvoyer à ces articles. Alors si maintenant on part sur la, la, la partie humaine, donc ça j'en je je, profite pour vous remettre euh, le consortium qui travaille dans le cadre Mani. donc euh, c'est un, un, un projet ANR qui s'étale jusqu'à l'an prochain, il y aura un, un, un, appel, y aura un séminaire l'an prochain, donc je pourrais vous envoyer euh, si vous voulez venir y assister et puis même y participer, euh, il y aura un séminaire en avril prochain. Donc euh, est la, la coordinatrice, c'est Clémence perrin donc il y a mon laboratoire, encore le laboratoire de Lyon, mais là une autre équipe qui travaille sur la marmotte, un laboratoire de, de l'Université de Savoie, LLCT, Géolab de Grenoble, toujours, à pas de, pas de Grenoble, de Limoges, et l'Office français de la biodiversité. Donc, une des caractéristiques des, des activités humaines, c'est qu'elles sont très, elles sont, pas toujours, mais relativement prévisibles, alors là c'est vu qu'il y a deux sites en couleur mais vous pouvez ignorer les couleurs, elles sont relativement prévisibles dans le temps et l'espace, que ce soit donc, pour le territoire où on parle, il y a l'ensemble de ces activités, euh, de la marche, de la chasse et du ski et, et, et des raquettes. Donc là, juste un exemple, on a distribué... Des, des petits GPS traceurs aux skieurs, aux randonneurs, et puis on a posé aussi des, des éco-compteurs, donc ça nous permet d'avoir les traces des skieurs, de les mettre en relation avec les, les zones occupées par les chamois, là par exemple pour l'hiver. Mais donc, de façon plus générale, là, les cartes dont je vais vous parler et qui vont être support de, de, de l'étude que je vais vous montrer après, c'est ces cartes-là, donc vous avez la carte des randonneurs qui est obtenue à la fois avec les éco-compteurs, les GPS traceurs, mais aussi à partir des traces qui sont mises en ligne de façon volontaire par les personnes sur le site de Strava. La même chose pour les, euh, les skieurs. Pour les chasseurs, là c'est une chasse qui est euh, accompagnée toujours, donc euh, tous les guides de chasse ont des euh, GPS traceurs. Et euh, c'est aussi un site où on a la localisation de tous les animaux euh, tués euh, par GPS, donc euh, de façon très précise, ce qui nous permet de créer une carte du risque réel par animal, et on voit bien qu'il est très spatialisé. Hein. Il y a des endroits où euh, les animaux ont plus de chances de se faire tirer, et cette carte, elle est répétable d'une année à l'autre. Euh, donc, comment on a évalué la réponse euh, des animaux Alors euh, les animaux, là, si on regarde au niveau, là, là le petit graphique qui n'est pas terrible, il n'y a même pas, l'axe enfin, des Y, ça représente la distance des animaux au sentier en fonction de l'heure de la journée. Donc, en rose, on voit bien qu'il y a une sorte de, de vague avec la distance au sentier qui augmente en fonction de la journée euh, et qui, en vert, vous avez la présence des, des randonneurs. Et donc, euh, le fait qu'il y ait cette vague, ça nous a... Euh, ça nous a incité et puis cette distance qui varie, ça nous a incité à modéliser enfin, à, à prendre comme variable réponse pour chaque individu sa tendance à faire une migration journalière et la distance de ses localisations au sentier. Donc dans la suite, ce que je vais vous présenter c'est euh, des analyses qui sont basées sur ces deux variables réponses. Donc euh, quand on s'intéresse à la, à la, à la au dérangement, euh, à quoi on peut s'attendre Donc euh, euh, quand, quand il y a un dérangement, l'animal peut ne pas répondre, mais il peut répondre euh, par exemple en s'éloignant euh, du centre. Et euh, s'il ne s'éloigne pas, c'est qu'il est tolérant à facteur de, de dérangement, et s'il s'éloigne, c'est qu'il est, qu est euh, moins tolérant au facteur de perturbation. Et on peut s'attendre à ce que, plus il y ait du dérangement, plus les animaux euh, baissent, ou alors euh, ça peut dépendre d'un individu à l'autre euh, en fonction de son niveau de tolérance. Euh, bon. Donc, euh, on peut s'attendre à une réponse s'il n'y a que la tolérance et puis euh, qui, qui rentre en jeu et qu'elle est dépendante du nombre, euh, du nombre de personnes par exemple on peut s'attendre à une intensité de réponse qui augmente mais en fait on peut avoir un effet de l'habituation donc euh, souvent c'est ce qu'on nous dit mais les animaux s'habituent euh, pour toutes les études qui ont été faites sur l'habituation euh, les études montrent que l'habituation c'est un phénomène qui est non linéaire euh, et que l'habituation n'arrive euh, qu'à certaines conditions qui sont la prévisibilité dans le temps et dans l'espace et un niveau de perturbation euh, moyen. Alors c'est difficile de se dire ce qui est moyen, on pourra en discuter par la suite, mais euh, dans la théorie, si la, la perturbation devient trop importante, il ne peut pas y avoir d'habituation parce qu'il y a trop de dérangements euh, en tant que tel, dans l'absolu, et si la, le dérangement est trop faible, et surtout, en fait, en général, quand il est trop faible, il est peu prévisible, et donc, les capacités euh, d'animal à s'y habituer euh, ne sont pas là, euh, il n'y a pas habituation non plus. Donc, s'il y, y a habituation, voilà ce qu'on s'attend pour un niveau de perturbation faible, euh, intermédiaire, on s'attend à une réponse finalement euh, faible, qui soit même plus faible qu'un niveau de perturbation euh, faible. Et donc, on s'attendrait à une réponse, s'il y a de l'habituation, une réponse non linéaire de, euh, à, à la perturbation, et en particulier à une réponse plus faible éventuellement, avec un, un niveau de perturbation intermédiaire qu'avec un niveau de perturbation faible. C'est complexe, mais ça devient encore plus complexe si on, on, on rajoute des, euh, des chasseurs dans le système. Parce que alors, les chasseurs, eux, euh, ils ont euh, un vrai effet sur euh, la valeur sélective des animaux. Donc, en fait, si les animaux euh, ont la euh, s'ils peuvent discriminer un chasseur d'un randonneur, ce qu'on observerait, c'est qu'au moment où la chasse arrive, tout le monde, là c'est le trait noir, tout le monde répondrait aux chasseurs de façon plus importante que les randonneurs s'ils si n'ont aucun moyen de discriminer, bah, ils vont répondre comme si c'était des randonneurs. Et puis, euh, voilà. Bon, -ce que... voilà. Et S'ils si, si ne si peuvent pas non plus euh, euh, séparer chasseurs et randonneurs, on peut aussi s'imaginer qu'au lieu que la réponse de base soit celle aux randonneurs, la réponse de base qui reste soit toujours celle, comme s'il y avait euh, tout le temps de la chasse, donc une réponse maximale. Alors, qu'est-ce qu'on a observé Je vous ai dit qu'une des réponses qu'on mesurait pour la perturbation, c'était euh, euh, ouais, euh, la euh, propensité à faire des migrations journalières. Donc, en période, ce qui est là, sur la, la, la ligne de en haut, là, et en particulier le, le schéma là, où il y a écrit période, le schéma qui se situe au milieu de la, la diapositive, donc là c'est une mesure de la propensité à faire des migrations journalières. Donc en période de randonnée, il y a 84%, 84 de nos animaux qui font des migrations journalières, en période de chasse 85% et en période de ski 12%, sachant que à cette période-là, euh, les, les sentiers, et la présence des, an... euh, des, des, des skieurs est beaucoup moins prévisible puisque les, an... les personnes, les skieurs, ne descendent pas sur, euh, sur les sentiers mais créent leurs propres traces. Donc, ce magnifique schéma peut vous faire peut-être un petit peu peur, mais voilà, les animaux, là, on a suivi un certain nombre d'animaux au cours d'une de... enfin, saison de ski, une saison de randonnée, une saison de chasse et de nouveau une saison de ski avec pas toujours le même nombre d'individus, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué. Et pour chacune de ces saisons, chaque animal est classé entre ayant euh, une, euh, réponse une migration journalière régulière, une, ré une euh, migration journalière euh, moins marquée, donc le minor DM, ou pas de migration journalière. Et donc il euh, y a le pourcentage d'animaux qui fait chacune de ces trois tactiques comportementales qui est représentée par la largeur des traits. Et comme on suit des animaux, on peut voir quels animaux changent de tactique de migration journalière en fonction des saisons. Et donc, on s'aperçoit que, effectivement, pendant la période de chasse et de randonnée, c'est là qu'on a une, la plus forte période la, la plus forte propensité à faire des migrations journalières et qu'il y a aussi une forte proportion d'animaux qui faisaient des, des migrations pas forcément obligatoires qui se, passent, qui se mettent à faire des euh, migrations journalières obligatoires en période de chasse. Alors maintenant, euh, pendant là, ce qu'on peut observer, là, en rouge, là on a fait des, des modèles. Euh, multinomiaux, donc avec pour chaque animal, on le caractérise comme étant un migrateur journalier obligatoire, euh, occasionnel ou non migrateur euh, euh, journalier en vert, en fonction de la zone dans laquelle il se situe et, et cette zone dans laquelle son domaine vital dans lequel il se situe, on le caractérise en fonction du, euh, du niveau de dérangement. Et on observe effectivement que plus le dérangement est important, plus les animaux ont tendance à faire, euh, à adopter ces migrations journalières par rapport aux sentiers. Et par rapport aux chasseurs, ben on a la même chose. Donc je vous ai montré tout à l'heure les, les risques de rencontre avec des chasseurs. Euh, donc plus le niveau de, de de chasse est important, plus les animaux euh, adoptent cette réponse de, en termes de migration journalière. Alors après, on a regardé cette fois plutôt la distance, donc parce que quand on regarde la migration journalière, on pourrait se dire, ben, les animaux qui ne font pas de migration journalière, peut-être c'est parce qu'ils sont loin des sentiers quand ils commencent à le faire. Là, Dans les graphes tels que je vous voulais montrer jusqu'à présent, n'intervient pas la position du domaine vital par rapport aux sentiers. Donc la deuxième composante de la réponse qu'on a regardée, c'est cette fois la le positionnement de l'animal par rapport au sentier et non plus sa migration son phénomène de migration journalière donc là il y a pour chaque animal la distance où il est la nuit et la distance où il est le jour et donc les animaux là en vert sont les animaux qui sont sujets à une faible une faible pression touristique eux ils sont en moyenne plus loin la nuit et en moyenne loin le jour et bon, d'abord tous les animaux sont en moyenne plus loin le jour que la nuit mais ce qui est important c'est que la distance moyenne le, le jour et la nuit est plus faible pour les animaux qui sont très perturbés euh, et elle est plus faible que les animaux qui sont faiblement perturbés donc ça c'est euh, de notre point de vue euh, une évidence de, de ce phénomène d'habituation. Donc, où on trouve, comme je vous l'exposais avant, une euh, distance plus proche des sentiers pour les animaux soumis à une forte, un fort niveau de, de perturbation. Donc, si on résume, si on regarde que ce qui est dans la boîte rouge, donc les animaux euh, soumis à, voilà, une, à un niveau de perturbation moyen des randonneurs sont... Euh, font cette migration journalière euh, de base, dirait. ces animaux qui sont peu soumis à la pression de, de randonneurs, quand il y a la pression de chasse, ils se mettent à faire des plus grandes migrations journalières, par contre, là c'est pas quelque chose que je vous ai détaillé avant, mais euh, un des résultats qu'on a obtenu, c'est que les animaux qui sont très soumis à la pression de randonneurs, font des petites migrations journalières. Et surtout, ce qui était assez étonnant, mais euh, intéressant en soi, c'est qu'eux ne bougent plus en période de chasse. Donc, ils ont manifestement perdu la réponse aux chasseurs. Alors, on pourrait se dire que ça ne change peut-être pas grand-chose de faire ces migrations euh, journalières, mais. Euh, en période de randonneur, les animaux font environ 2 km de plus par jour. En période de chasse, ils font à peu près 370 mètres de plus par jour pour ceux qui migrent. Euh, un, un km et km, pardon. 1,6 km de plus par jour. En fait, ce n'est pas, pas très différent, mais en moyenne, 33 km par mois. Là, je je ne me rappelle plus trop pourquoi c'est en rouge, vous m'excuserez de, de, de cette petite imprécision, et euh, en période de, de ski, pour ceux qui sont migrants, ça leur fait faire, euh, pas, pas une distance énorme, mais 1,5 km de plus par jour, dans une période où il y a de la neige. Voilà, donc euh, ces travaux qui ont été euh, réalisés euh, par euh, un post-doctorant qu'on a, qu a employé euh, par Movite euh, ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, si vous voulez plus de détails sur les analyses, euh, je vais voir à ce papier. Et maintenant, je ne sais pas l'heure qu'il est, donc euh, c'est un peu euh, up to you. Est-ce que vous est... voulez parler de la réponse thermique ou pas Il est 14h, bientôt 14h10. Ah, hein, peut-être qu'il vaut mieux conclure pour garder du temps. Parfait, parfait. Voilà, donc, euh, est-ce que j'aurais bien aimé pouvoir mettre ma diapo d'avant ah c'est là je peux pas retourner en arrière là, bizarrement attendez mais... je suis bloquée, je suis allée trop vite ça va venir c'est ma... ma diapo d'arrière mais il y, y, y a une ou deux diapos avant là il y a un truc qui est bloqué oui on voit le sablier qui est en train de tourner ouais, je peux même pas m'échapper Non, on, on, on, on, on va retirer le partage on va voir si ça va le réinitialiser voilà, donc en fait ce que, la, la conclusion c'était juste de dire que les animaux actuellement en fait ils sont soumis à pas mal de stress thermique et de la sécheresse de, leur, de leurs ressources alimentaires en été à une, à une présence de plus en plus forte des activités récréatives qui se, comme je le disais au tout début se diversifient euh, et il euh, y a des sortes d'interactions entre l'habituation et la réponse au risque, qui n'est pas forcément euh, très simple à, à prédire. Et euh, donc, euh, les diapos de conclusion que j'avais, c'était qu'on a, on a besoin à la fois de mieux comprendre un petit peu... Euh, la, le comportement des gens dans la nature, donc ça je pense que c'est vraiment indispensable de travailler avec des sociologues, de mieux comprendre comment les personnes sont, se distribuent dans les pays, dans, dans, sur les sentiers, euh, si elles sont prêtes ou pas à accepter des réglementations, puisque euh, l'habituation ne peut se mettre en place que euh, s'il y a une certaine prévisibilité dans l'espace et dans le temps. Et puis on a aussi besoin de comprendre un peu mieux euh, ces interactions entre... Euh, entre répondre et pas répondre euh, à des facteurs de risque réels comme la chasse et puis de risques euh, non euh, létaux, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, bien perçus euh, comme non létaux par euh, les animaux. Donc euh, voilà, euh, c'était un appel à continuer des, des travaux interdisciplinaires.